Ouais, je bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, c'est clair et net. Cristiano Ronaldo, il vit sa meilleure vie à Riyad Al Nasser. Tout le monde peut dire tout ce qu'il veut sur lui. Ouais, c'est devenu un influenceur. C'est plus un footballeur. Et alors Monsieur est un influenceur. Oui, un influenceur qui sait jouer au foot. Un influenceur qui a cinq ballons d'or. Oui, quand CR7 met son pied dans ton club, il y a 10 millions de personnes qui le suivent. Quand CR7 dit qu'il faut pas boire de l'eau, personne boit de l'eau. Quand CR7 dit qu'il faut manger du sable, tout le monde mange du sable. Hein? Oui, c'est un influenceur. Et lui, il, ça, lui, c'est un vrai influenceur. Parce que lui, il influence vraiment. Tu comprends? Quand il a dit là, il ne faut pas boire les, les trucs gazeux là. Hein? Parce que nous, on ne dit pas les noms. Parce que ici. On ne fait pas le promo tant que tu ne payes, tu payes pas. Tu comprends Quand il a dit les boissons gazeuses noires, là. Quand il a dit ça, c'est pas bon. Les, les boissons gazeuses noires, là, que tout le monde aime, là. Même quand tu ouvres, ça fait pish, ça, là. Tu vois, là, je ne dis pas le nom. Parce que tant que tu ne payes pas, je ne dis pas ton blaze. Tu comprends Donc, ça, là. Hein quand il a dit ça, c'est pas bon. Combien d'argent ils ont perdu Ce n'est pas un influenceur, ça Hein? Donc, on peut constater que CR7 est en train de vivre sa meilleure vie. Oui, il a signé un contrat à plus de 200 millions. Ce qui va lui assurer hein, à sa descendance et à la descendance de sa descendance qui va faire une descendance qui eux aussi vont faire une descendance qui va descendre tout ça là. Toute cette descendance, toute cette dynastie, elle va vivre dans des conditions juteuses. Elle va vivre dans des conditions avec du beurre partout. Mais oui, il a travaillé. Pour sa génération, tu comprends Il a travaillé pour sa descendance. Mais bien sûr qu'il va être heureux. Bien sûr que quand il va voir Francis Ngannou, le plus fort de la planète, il va dire, allez, viens, on faut une photo. Ça va faire le tour des réseaux sociaux et tout. Non, non, non, ça va encore augmenter les trucs là. Mais oui, pourquoi vous avez la rage Il a déjà tout gagné. Il n'a plus le droit de s'amuser. hein Vous voulez quoi parce qu'il a mis deux buts face au Paris Saint-Germain lors d'un match amical, là où les Parisiens ont laissé clairement Cristiano Ronaldo avoir tous les ballons Hein C'est ça que vous voulez Vous avez oublié comment le Manchester United l'a traité Hein Là, il est content. Il est content et vous n'êtes pas content. Oh là là, quel dégré absolument monumental. Mais par contre, ça m'a fait penser. Tu te rends compte Un combat. Francis Ngannou. CR7. Oh là là. Si c'est dans la cage... Le combat, il ne va pas durer trop longtemps. On ne va pas se mentir. Francis Ngannou fait partie des plus forts de la planète. D'ailleurs, il a quitté l'UFC. Parce que l'UFC, mesdames et messieurs, il n'y a pas d'assurance là-bas. Tu te rends compte de cette dinguerie Ça veut dire que quand tu te bats, tu risques de casser tout ton corps. Mais tu n'es pas assuré. Oh là là là là là là là Quelle dinguerie monumentale Quelle... Quelle... Quelle... Oh Quelle... De la, ça c'est du c'est c'est démoniaque. Je trouve même pas les mots. C'est démoniaque. Mais bon, euh, il a su euh, trouver euh, euh, une meilleure euh, une meilleure euh, un meilleur chemin parce que là on a pu voir euh, Tyson Fury qui lui a littéralement proposé un combat dans une cage pour faire de la boxe anglaise bien sûr dans une cage avec des gordes de MMA et l'arbitre ce serait Mike Tyson. Tout le monde a envie de voir cela. Tout le monde veut voir ça. Tout le monde attend ce, ce, ce match avec impatience. Tu penses que... Mais non On aime bien Voilà donc Francis Nganou face à CR7. On va pas se mentir. CR7, il aura une chance. S'il si dit à Francis Nganou, d'accord, on se bagarre, mais sur un terrain de foot. Tu vois ce que je veux dire Comme ça, CR7, il va courir pendant 45 minutes. Francis Nganou, il va le courser. Il va le courser. Il va se fatiguer. Et là, CR7, avec le ballon, il peut frapper Francis Nganou. Tu vois ce que je veux dire Mais avec les points, non, non, non. Il ne peut pas. Francis Nganou, il va lui mettre une droite. Il va lui mettre une droite. Hein il va lui mettre une droite. Hein Ça va devenir une sauce. Bah oui, Cristiano Ronaldo, il va se liquéfier. Ça va devenir une sauce que d'ailleurs, tout le monde va s'arracher. Parce que c'est quand même une sauce qui a remporté 5 ballons d'or. Et combien de Ligue de champions